Bonjour, je suis Audrey Giquel. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai présenté mes ingrédients de réussite d'un habitat participatif sous la forme d'un tabouret à trois pieds. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'apporte un habitat participatif au niveau individuel en termes de cheminement personnel. Allez, c'est parti bien comparer l'habitat participatif à l'arrivée d'un enfant. Pour moi, quand j'ai eu ma première fille, j'ai été euh, étonnée de voir à quel point euh, cela me faisait travailler sur moi. Elle était en permanence en train de, de toucher des choses en moi sur lesquelles j'avais besoin de revenir, de, de, de réfléchir, de travailler euh, et ça m'a fait grandir, ça m'a fait énormément progresser sur mon cheminement personnel. Ce phénomène se base sur l'effet miroir. Je vois en l'autre des choses sur lesquelles j'ai à travailler. Et bien l'habitat participatif, c'est, euh, en termes d'effet de, miroir, c'est une véritable galerie des glaces. Personnellement, j'ai adoré la méthode Byron Katie euh, pour m'aider à décrypter cet effet miroir et comprendre en fait que quand je fais un reproche à quelqu'un, euh, ça vient euh, chercher quelque chose en moi. Euh, cette méthode, sans chercher à tout vous détailler, est très très simple et euh, il y a donc euh, il y a quatre questions et trois retournements. Elle se base sur euh, une petite phrase, on va chercher à synthétiser une situation en une phrase, par exemple euh, « euh, il ne me respecte pas » ou euh, « euh, elle ne m'écoute pas euh, ». Voilà, donc on va pouvoir euh, travailler sur cette phrase de base, euh, se poser des questions, je vais pas rentrer dans les questions mais ce que je trouve très intéressant c'est les retournements euh, par exemple si je dis euh, il ne me respecte pas euh, les retournements ça va être je ne me respecte pas je ne le respecte pas et il me respecte il y a donc trois retournements euh, pour une phrase c'est un petit peu comme si euh, dans l'effet miroir justement je venais mettre un miroir euh, devant moi euh, et, euh, et que je, je prenais donc en pleine face euh, euh, ce sur quoi j'ai à travailler et donc c'est très très intéressant. Une autre personne qui m'a beaucoup inspirée c'est William Schutz. C'est un psychologue des années 70, un psychologue américain qui a travaillé sur la compatibilité entre les êtres humains. Ce qui fait que les gens ne sont pas compatibles, ce qui fait qu'on n'arrive pas à collaborer. Ce n'est pas un problème d'avis, on peut collaborer même si on a des avis différents. Le problème c'est la rigidité relationnelle. C'est quand on est figé, quand il y a quelqu'un qui se crispe à l'intérieur et dans ce cas là, eh ben on n'arrive plus à collaborer. Et cette rigidité relationnelle, elle vient d'un manque d'estime de soi c'est-à-dire quelque chose qu'on a en soi, quelque chose à l'intérieur. Et euh, en général, ça vient parler de peur, peur de se faire rejeter, euh, peur d'être humilié. Eh bien, euh, William Schutz nous invite à avoir deux étapes. Une première étape euh, d'authenticité à soi, de, de rentrer en soi, constater cette émotion, euh, voir ce qu'elle vient nous dire, cette émotion, et, et petit à petit descendre. Descendre en nous, qu'est-ce qu'elle vient connecter cette émotion, est-ce qu'on peut faire des liens dans notre histoire, etc. En ça, très... ça, ça fait énormément écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur Byron Cathy, c'est vraiment le... voilà, un petit peu les mêmes techniques. William Schutz, lui, nous dit qu'il y a cinq manières de descendre en soi, on peut aller vraiment en profondeur. Cette première étape, c'est vraiment l'étape de la prise de conscience, c'est l'étape de la pause, c'est l'étape de déjà, on, on regarde ce qui se passe. La deuxième étape, c'est l'étape où on va euh, se révéler, se révéler à l'autre. C'est l'étape d'authenticité de moi à l'autre. C'est le moment où on va, euh, donc évidemment on n'est pas obligé de tout partager, on va choisir ce qu'on va dire et ce qu'on va garder dans son jardin secret. Euh, mais c'est ce moment où on va vraiment aller toucher sa vulnérabilité, partager sa vulnérabilité. Le fait de, de, de dévoiler sa vulnérabilité euh, crée une réaction, une réaction d'empathie de, et de, de, de recherche de solutions. Et euh, c'est ce qui va euh, aider à, euh, à collaborer, à mieux se comprendre, à mieux... Euh, voilà, On peut avoir des avis très différents, on peut avoir des manières très différentes de vivre les choses. Euh, quand on est dans un partage d'authenticité, il y a une, une connexion qui se fait. Du coup, en faisant ce travail en deux étapes, c'est tout bénéf pour moi, pour les autres. C'est-à-dire que j'apprends moi à mieux me connaître, je vais vraiment aller en, entrer en moi, essayer de comprendre ce qui se passe, euh, voilà, plutôt que d'accuser l'autre de faire ci, de faire ça, de, de vraiment voir, de voir pourquoi, ça, pourquoi ça vibre autant en moi, cette, en termes de réaction. Donc j'apprends à mieux me connaître et je vais apprendre à, voilà, à mieux communiquer, à être mieux en relation avec les autres, et du coup, à être plus en collaboration, plus en confiance avec les autres. Parce qu'en fait, effectivement, cette authenticité amène de la confiance. Alors Et en même temps, il faut de la confiance pour, avoir, pour pouvoir se dévoiler. Et c'est complètement... ça s'entretient. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'en général, on n'ose pas se dévoiler parce qu'on manque de confiance. Alors qu'en fait, si on ose se dévoiler on amène de la confiance. C'est quelque chose qui est assez euh, magique quand on le touche, c'est que si on ose faire ce premier pas, si on ose faire ce, ce, ce saut dans le vide, euh, ce, ce lâcher-prise, eh ben on se rend compte que ça va, amener, euh, ça va amener énormément de confiance dans le groupe. Et ça, c'est cadeau. Il y a évidemment d'autres choses qui peuvent aider à amener de la confiance. Je l'ai décrit dans ma vidéo sur la communication bienveillante. Par exemple, de mettre un cadre de sécurité, d'avoir des règles de communication. Tout ça, ça permet d'améliorer la confiance au sein du groupe. Évidemment, tout ça peut se mettre en lien également avec la communication non-violente, ce mode de communication qui permet de partager ce qu'on ressent dans la CNV. On dit qu'il y a un temps d'abord d'introspection, où on va écouter son chacal, c'est-à-dire tous ces jugements qui nous traversent l'esprit. Et puis ensuite, il y a un temps d'expression, où on va exprimer d'abord son ressenti, les émotions qui nous traversent, et son besoin. Et, et on reconnaît bien là les deux étapes. L'étape d'abord euh, d'authenticité de moi à moi, qu'est-ce qui se passe en moi, et puis l'étape de dévoilement, l'étape où je m'ouvre à l'autre. Le, le, la méthode Schutz, à la fois la méthode de la CNV, qui invite à vraiment prendre sa responsabilité dans le conflit, dans la communication. C'est-à-dire que on a tendance à, à reprocher à l'autre, on revient à l'effet miroir, hein, évidemment, mais on a tendance à, à reprocher à l'autre euh, d'être comme ci, d'être comme ça, là où euh, eh bien, on, a, euh, on a notre part de responsabilité, on a notre part de, de, de, de choses à, à travailler pour améliorer la communication. Et souvent, on doute un petit peu de ça, on se dit, non mais si, euh, ok, moi je peux travailler, mais l'autre, il faut qu'il travaille également. Mais en fait, je vous invite à tester, à, à, à faire ce travail sur vous, vous verrez que l'énergie de la relation change et que certainement les choses vont se résoudre, même si l'autre en face n'a pas fait ce travail de cheminement personnel. Il faut choisir entre avoir raison et être heureux. Euh, voilà, Des fois, c'est intéressant de de prendre sur soi, de, de travailler sur soi, et de pas forcément se cristalliser sous prétexte qu'on a raison sur une situation, mais plutôt de se dire comment je peux, moi, améliorer la relation pour que ça aille mieux euh, entre moi et la personne. La dernière chose que je souhaitais aborder, c'est la prise de conscience de l'ego. D'après Wikipédia, euh, l'ego, c'est une représentation fausse qu'un qu individu se fait de lui-même. Euh, cette représentation vient faire écran à, à, à notre vraie nature. Euh, c'est en fait euh, cette petite voix qui vient nous parler euh, à des moments et qui vient euh, nous dire euh, « Vraiment, il fichent de toi, euh, tu vaux plus que ça !» Voilà, cette petite voix qui, en fait, vient euh, jouer sur notre estime de nous-mêmes, euh, qui vient euh, soit nous dévaluer, soit nous surévaluer euh, par rapport à la vision que nous avons de nous-mêmes. Cette petite voix nous juge, nous contraint, nous rend parfois arrogants vis-à-vis -vis des autres et en tout cas, nous aide absolument pas dans nos relations. Et le fait de prendre conscience de cet ego, le fait de... de voilà, juste d'en prendre conscience et de, de l'analyser par moment, pas de l'analyser, mais de voilà, juste de voir ce qui se joue à un moment donné, et, ben, et, et d'accepter de dire ah, « je ne veux pas, je ne veux pas que tu viennes là », et bien ça va permettre d'être plus soi-même, d'être plus authentique, et euh, d'être plus vulnérable également, parce que l'ego a horreur de, <rire> horreur de ça quand on est vulnérable. De dire à l'autre « voilà ce que je vis moi maintenant, et c'est dur à dire mais je, je, je souhaite te le partager », le fait de le dire euh, me me donne vraiment cette sensation de me, de me déconnecter de mon ego, de, de, de l'éloigner, de, de ne pas tenir compte de ce, de ce qu'il me dit, et de me sentir pleinement moi, et quand je sors de ce moment de m'être dévoilée, d'avoir dit vraiment ce que j'avais en moi, je me sens, je sens une estime de moi très forte. Voilà, j'espère que dans cette vidéo vous aurez compris que euh, D'après moi, le cheminement personnel est vraiment nécessaire quand on vit en habitat participatif. Quand je dis cheminement personnel, ça ne veut pas dire faire des stages ou dix ans de psychanalyse, mais ça veut dire être capable de se remettre en question. Il y a des personnes pour qui c'est assez naturel, et d'autres pour qui bah, il va falloir euh, voilà, peut-être euh, lire beaucoup, euh, dialoguer, faire euh, faire des stages, des formations. Voilà, Ça dépend de, de chacun. Euh, certains habitants me disent, euh, mais faut-il euh, obligatoirement être euh, sur euh, du développement personnel pour entrer en habitat participatif j'ai envie de dire oui et non. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est d'être dans cette démarche de mouvement, être accepté, de, voilà, d'être dans cette remise en question et dans ce questionnement. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, à très bientôt pour une prochaine. Au revoir!